Bonjour à tous. On va faire quelques pronos les amis. Avec ma barbe. La barbe à papa papa. À tous Bonjour à tous, on va faire les pronos. 4, 4, c 5. Attendez, je réponds à un commentaire bizarre. Pourquoi je veux prendre la tête avec des fous mais... je vais partager sur les pages Sur le reste des pages, les gars, on va faire R4C5 normalement. Si j'ai un peu de temps après les partages, je peux pas toujours partager sur les groupes là, toujours pas. Je vais pas, je vais voir ça fonctionne sur les groupes ou pas. Apparemment, sur les groupes, ça fonctionne pas. Certains groupes, où j'en sais rien, je vais regarder. Je fais un copier-coller pour les autres pages. Merci, les amis. Attends, je fais des partages. Normalement, si vous envoyez des commentaires, on les voit sur le la vidéo, mais envoyez un petit coucou quand même ça serait sympa. Ah, salut. Ça, va, Sylvina, Pecam. Attends, hein, je fais les partages, j'arrive. Hop, euh, celui-là, je viens de le faire, celui-là. Celui-là. J'irai vérifier tout à l'heure si les partages ont bien été faits parce que des fois tu le fais trop rapidement et puis c'est pas pris en compte. Tu fais des partages rapidement, généralement c'est pas pris en compte non plus. Pourquoi ça met un message C'est quoi ça Ça marche pas ça J'arrive, hein, j'arrive, deux minutes. On va faire deux, trois pronos, hein, c'est tout. Enfin, trois, quatre, quoi. Quatre, cinq. On va faire le quintet normalement, le quintet. On va regarder c'est ce qu quoi le programme de la journée. Question, euh, fréquence de numéros Et quel numéro tombe le plus aujourd'hui On va regarder ça. normalement j'ai le retour là je vais regarder le retour si ça fonctionne il n'y a pas un truc marrant là comment on fait ça regardez un truc euh, c'est pas celui là on va mettre là Salut Abdoul, merci du partage. Alors, je vais enlever cette connerie là, ça c'est parti. Attends, on va le baisser, voilà. Salut Abdoul, salut Salvina. Alors, on va partir dans les calculs. Hein. Je ne peux toujours pas montrer les courses, je vais peut-être montrer, euh... ça serait bien que je puisse mettre le live là. Euh, comment je fais pour euh, mettre la le son d'Equidia je vais le faire avec ça tiens je vais mettre le son derrière d'Equidia ouais, normalement ça marche bien aujourd'hui Attends, je vais mettre le son d'Equidia sur la télé derrière mais vous n'aurez pas l'image hein. vous comprenez que facebook n'apprécie pas je vais essayer de trouver Equidia sur la, la chaîne orange je vais mettre un peu de son il y aura juste le volume de la télé à régler quoi pas trop fort non plus On va regarder si on trouve Kidia là-dessus, je sais pas si sur Orange euh, ça doit être 173, un truc comme ça, je crois. Sur Orange 113 ou 173, Et Kidia la chaîne des, des courses à ah. 173, hein, c'est ça. 173, voilà. On va mettre ça, on va mettre un peu de volume. Tu entends là En 2021, Abdoul, l'arrivée aujourd'hui, 6 à 11. C'est pour les arrivées ou c'est juste pour ton quintet Son requête de matrimoine dit le bonjour. L'impression était très bonne. C'est un poulin qui a peu de qualité, qui fait un angle aigu, mais qui demeure un peu spécial. D'ailleurs, on l'a montré dans le plan présentation, avec l'avant course. Mais c'est un cheval qui a toujours à montrer des moyens. Il va encore s'évertuer à le faire finir. C'est ce qu'il m'a dit. On est bien. On est bien que le son. Il y a le son, il n'y a pas l'image. C'est dommage, mais bon. On va faire les courses comme ça ensemble. On essaie de s'appliquer. Qu'est-ce qu'on a là, l'ancienne arrivée là, de la course d'avant là On a le 9 e on n'a pas le 5ème le là La course d'avant, la R1C1, le 5ème c'est quoi J'ai le 9, on va faire les calculs avec le 9 alors Il faut faire euh, la course euh, à R4C5, la course de maintenant, R4C5 à Cancunmer à 13h40. Donc on va essayer de faire As3 et 4. Comment on fait As3 et 4, 13h40 2 fois 2, 4, il y a 10 partants. 13h, 13h, 13h13. 13 h Non? Oh là là, c'est des. C des codes qui sont riches, hein. 10-3 c'est riche. As-3-2-3, c'est quoi As-3-2-3 3 euh, 13h40. Comment on fait 13h40 bah, J'ai changé le format, Abdoul. On fait comme ça maintenant. Comment je fais 13h40, les gars Comment je fais l'As, le 3, le 4 On fait As-3-4 bêtement ou on fait quoi As-3-4, 13h40, 3 et 1, 4. 4 moins 2, 5 moins 2. 5-4, 5-4, 13h40, 5-4, 5-4-2. Après il faut faire aussi 1,6, la cote du favori, 1,6. On sait que le 6-9 arrive plutôt beaucoup, beaucoup partout. Le 6,9 arrive partout. J'aimerais bien trouver le cinquième de la course d'avant à Vincennes. J'ai le 9. J'ai pas l'autre cinquième. J'ai le 4. J'ai le 9 quatrième. J'ai pas le cinquième de la course d'avant. C'est quoi je sais pas, il le montre nulle part. Alors, ils ne veulent pas nous le mettre. Hein. 13h40. Comment on fait 13h40? On retrouve le 9-6 partout, hein, tout le temps, depuis quelques années, on retrouve partout. Il y a quelques fois, bon, ils n'y arrivent pas, mais 9-6, généralement, ils sont placés, voire même gagnants. Ou, euh, ils sont vraiment partout, le 9 et le 6, hein, en simple placé. Vraiment, dans toutes les courses, surtout les hippodromes, on peut compter sur eux, mais quelquefois, ils ne sont pas là non plus, hein, ce n'est pas jouer à l'aveugle non plus. Hein. À 13h40, comment on fait ça, 13h40 euh... 13h40, donc, comment je, je peux faire le place, je peu pour faire l'As, le 3, ou le, 4, ou le 4, ou 13 et 4. On a 4-3 quoi, 4-3 quoi, 4-3 ça veut dire quoi 4-3 On a du plat, on a R4-C5, on va prendre 4-5, on prend 2-4-5. R4-C5, on prend 2-4-5. 4-5-2, 4-5-2, on va faire une suite, à 4-5-2-6, un truc comme ça, ou 4-5-2, euh... qu'est-ce qui vient avec 4-5-2, bon, on va laisser 4-5-2 en 2 sur 4, j'ai envie d'en rajouter un quatrième, mais je ne sais pas comment mettre, et là ça va partir, on va met mettre 4-5-2, il y a 10 partants, ah, on a le 4, euh, le cinquième place des reins C1 de la course d'avant, donc on va mettre le 4. Après, il faut qu'on fasse 9. On va faire 4 et 5, 9. Après, il faut qu'on fasse 7. Donc, on fait 9, 2. On fait 4, 5, 2. Après, on a le 3. Comment on trouve le 3 derrière le 2, là 4, 5, 2. 4, 5, 2, 8. 4, 5, 2, 7. 4, 5, 2, 6. Je peux en mettre 4, 5, 2, 6, hein Bon, c'est parti, c'est dommage. 4, 5, 2, 6, en 2 sur 4. C'est dommage, les gars. Je suis dans mes calculs, comme hier, les gars. Ça ne bouge pas. Là, je poste avec Eric Gaulier, Alain Faso. Là. 13h40, 4, 5, 10, 8, 7, Abdoul. C'est du plat, bah, ouais. En hiver, on aime bien mettre vers, le, vers la fin, vers 9, 10, hein, quand il y a 10 partants, 9, 10. Quand il y a 15 partants 14-15, des trucs comme ça. En hiver, il faut compter quand même un gros numéro, quand même, vers la fin. En été, on n'est plus sur des, des, des trucs devant, mais en hiver, on va, on va chercher au moins, au moins un numéro vers, vers la fin. Abdoul, 7-4-8, 4-5-10-8-7, Hassan, 11-7, Abdoul, 6-7-4-10, Abdoul. On va écouter, on va écouter. Il y avait 13h40 à faire. Hein. Vous allez voir, là, avec le résultat on va retrouver 13h40. Bon, euh, si tu veux des calculs, hein, tu vas les retrouver forcément. Hein. Mais euh, il y a cinq numéros, donc tous les calculs sont possibles. Mais bon, ça me réconforte, quoi. Hey, le favori, il vient faire troisième. Le favori, s'il te plaît, il vient faire troisième. 4-5-2, allez Ouais, bah, c'est pas mal, 4-5-2 alors. Trio. Je sais pas de quatrième, ce que c'est Yes, on va mettre un smiley. Pas un truc rigolo là. Voilà, avec euh... 4-5-2, 7-8. Bon, je pas choisi le bon entre le 6. Le 7, il me plaisait bien. Le 8, ouais. Bon, 4, 5, 2, on l'a. 5, 10, 8, 7. 4, 5, 10, 8, 7. T'avais, Abdoul. C'est pas mal aussi, on, avait, on les avait. Hein. T'as pas mis le favori, Abdoul. 7, 4, 8, Abdoul, sinon. Le 6. Aucun, trait, le 6. Alors, on a le 5e, le 8 ou le 7. 5e ou 4e pour faire nos calculs. Euh, qu'est-ce que je voulais ouais. oh ça fait rien c'est un trio qui fait rien du tout hein. je te parle de 2 sur 4 en plus hein. bon j'ai pas choisi la bonne formule non plus j'essaie de mettre la formule avec mais je l'ai pas R4 c'est 5, 4-5 bêtement je t'en ai parlé mais mettre le favori avec mais je simplement en trio mais... j'ai rajouté une note et j'ai joué 2 sur 4 donc euh, les, les gars ne seront pas là. Allez, on, là. on fait euh, Vincennes R1C2. Le quintet c'est R1C4. On verra tout à l'heure. Bonjour Stella, bonjour à tous. Eh bien écoutez, on va jouer le numéro 6 Histoire moderne. Une jouant entraînée par euh, Philippe par Moins, encore, c'est une course sympa, mais je ne sais pas si ça va payer aujourd'hui. c'est euh, elle peut, elle peut euh... pas mal. Est pas mal, est pas mal. Ça vaut pas à l'arrivée, R4C5, c'est 5-4-2-8. 5-4-2-8. L'arrivée d'R4C5. Là on fait R1 C2 là. Vous n'entendez pas bien, non Je ne peux euh, pas mettre plus, les... plus fort. Donc voilà, je pense que ces trois juments là devraient terminer à l'arrivée. 56-8-47. C'est bien noté, merci beaucoup. S'il est allé quand même très vite, si vous n'avez pas tout noté, rassurez-vous, vous avez pouvoir revenir. Donc il faut faire le cinquième, le sept de, de la course d'avant. R4C5, c'était le 7, 5 e Donc il faut qu'on égale 7, il faut qu'on égale 8. Il faut qu'on égale 2, il faut qu'on égale 4, il faut qu'on égale 5. Il faut égaler aussi l'heure de départ de R1, C2, là, la course de maintenant, 13h58. Et il faut égaler aussi euh, 3 fois le nombre de partants et aussi euh, la valeur de la cote la plus faible, 3,4 avec le 6. Ça fait beaucoup de calculs. Hein. Si tu t'y retrouves déjà avec 2, 3 avec trois euh, combinaisons qui arrivent à compléter un petit peu tout ça, déjà t'es pas mal ça te rassure. C'est pour te rassurer les méthodes, hein, les calculs, hein, c'est ça. Donc là, on va, égaler 8, euh, on va égaler 7 et 8, là, déjà. Euh, Qu'est-ce qu'on on va faire hein? On va éviter, il faut faire 13h58, hein, déjà avec le 8, 13h58, ou 5 et 3, 8, ou 5 et 2, 7, ou où... le 7 et le 8, c'est quoi, là C'est des petites cotes On va forcément retrouver le 7 ou le 8, là. Ah, c'est de la charrette, ouais La charrette euh, ce style là. 13h58 heure de départ. Comment on fait comment on retrouve 13h58 les gars 8 moins 5 ça fait 3, donc on aurait le 13 h déjà. On aurait le 3 du 13 h 8 moins 5 ça fait 3 heures. Après euh, ou alors avec le 5, avec le 8, ou avec le 3 ou là, 13h58. 5 moins 2. 5 x 2, 10, moins 2. Comment on retrouve l'as, le 3, le 5, le 8, 13h58 Ou alors, ou le 13 et le 5 et le 8. Comment on fait ça Le 6 est favori. faut qu'on retrouve 7 de la course d'avant. Si c'est 7, 13, ou si c'est un 7, si c'est 7, 13, si c'est un 7, ou 7 moins 1, 6. Il y a 7 et 8 à faire aussi. Hein. 7 et 1, 8 ou 7, 8 à, à prendre euh, R1, C2. 7 et 1, 8 ou 7, 8. Là, s'il a 35, mais bon, c'est de la charrette. Hein. Il y a peut-être des gamelles à Vincennes depuis tout à l'heure. On va regarder, il n'y a qu'une course qui a été faite. Il y a eu des gamelles ou pas en atelier, là ah, il, y a eu deux, euh, il y a eu deux erreurs R1, C1. Il y a eu deux erreurs. Il y a eu deux, il a eu deux disqualifiés. Il faut compter les disqualifiés aussi, les gars. C'est pour ça que là est-ce qu'on prend l'AS ou pas Attends. R1, C2, on peut prendre l'AS sous le 2. Ce serait intéressant. Le 2, il est à 11 euros. Il faut qu'on retrouve 7 et 8. Il faut qu'on retrouve AS3, 5, 8, hors de départ, 13h58. Il faut qu'on retrouve la cote du favori, 3,7. Il faut qu'on retrouve le 10 trois fois. Nombre de partants, 10 trois fois. Il faut, on devrait retrouver avec une formule. Et il faut jouer en 2 sur 4 couplets placés. Il doit y avoir 4 numéros qui doivent se démarquer pour faire ces calculs. Il faut, retrouver, il faut jouer en couplé placés. Ça arrive des fois en trio, mais bon, là c'est la première course. 13h58, AC2. Ou 2 et 3. 2 ouais, et 3, ça fait 5, ça fait le 3, ça fait l'As. Le 2 et 3, c'est pas mal. 2, 3, 5. J'ai envie de faire une suite aussi, comme tout à l'heure, l'arrivée 2, 3, 4, 5 d'R4, C5. J'ai envie de faire une suite, genre 2, 3, 4, 5, un truc comme ça. 2, 3, 5, 6. 2, 4, 5, 6. 2 x 4, 8. 2, 4, 3. 2, 4, 3. 2 4 3. 2, 4, 6. 2, 4, 3, 6. 2, 4, 3, 6. Fais chier, faut que je retrouve 7 et 8 de la course d'avant. Je les prends bêtement le 7 et le 8 ou quoi? je retrouve 7 et 8 de la course d'avant. je prends bêtement 7 et 8 ou comment je fais là Il y a 10 partants. On fait 8, 7, 2, 3 peut-être, bêtement 8, 7, 6, 8, 7, 6. Ah, ça va être chiant parce que les gamelles, ça, va être, ça me porte en erreur, les gamelles. Il y a 3,6, corde du favori. 3,7, 3,6, on prend 3,6. Ça fait peur, mais bon, on jouer comme ça, mais bon. On prend 3, 6. On va faire nos calculs après pour retrouver l'heure. Donc on a, le 3, on, a, on a le 3, on a le 6. Pour faire 13h58, il faut faire aussi euh, 9. 3, 6, 2 alors 3, 6, 2 ou alors 3, 6, 5. Que ouais, dire de Darina Dream, Frédéric, qui a déçu en lieu Oui, c'est vrai qu'elle a déçu. Par contre, le coup d'avant, c'était vraiment formidable. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour C'est quoi l'explication, Laurent 3, 6, 4, 3, 6, 4, 5, 3, 6, 4, 5. Alors. On va prendre ça. 3, 6, 4, 5. On va faire la suite. 3, 4, 5, 6. 3, 6, 4, 5. Il va falloir mettre du 5 sur 5 ou du 10 sur 10 là pour faire quelque chose. Moi, je mets le 5. mais 3, 6, 4, 5 en 2 sur 4. Moi, je suis favorable avec ça. Pour 2 sur 4. Et 1 c'est 2, 3, 6, 4, 5. On sait qu'il va y avoir des gamelles. Salut, je les demande les de coupler. Petites, euh, les Salut, Wadra euh, Dogo. Comment ça va là, Je poste avec Eric gaulier euh, Faso, là. Je sais pas pourquoi ça poste comme ça. Mais... On sait qu'il va y avoir des gamelles. être là. Ils mettent le 8 en favori. Là, j'ai le 6. Là, j'ai le 8. Sur la télé, j'ai le 8 en favori. Sur le PC, j'ai le 6. À 3,6, 3,9 un Peu bizarre, mais bon, donc faut qu'on fait. faut qu'on fasse 7, 8, 2, 4, 5 de la course d'avant. On fait le 7 en 4 et 3, on fait le 8 en 2 x 4, 8. On fait le 2 en 2. Ouais, mais Je n'ai pas le 2 ouais, 6 moins 4 6.4 fait 2. On a le 4. A... Ouais, J'ai la course d'avant. Ça me paraît un peu faible, mais bon, je sais pas. Euh... Ça me paraît faible pour être payé une fois, mais j'aimerais être payé deux fois en 2 sur 4. et un c'est 2. À 13h58, heure de départ. J'ai 3, le 5. Il faudrait que je passe le 8, quoi. Il faudrait que je fasse 3, 5, 8. J'ai 3, 5, 8. 3, 5, 8, 6. Alors, 3, 5, 8. Euh, 13h58, hein. 3, 3, 5, 8. Euh, 3, 5, 8. Après, si je mets 3, 5, 8, je vais la refaire, celle-là. Putain, c'est chiant. Après, quand on veut trop refaire les trucs, on fait des erreurs. Mais bon, je fasse 13h58, hein, les gars. On fait 3-5-8. On fait plus 1, moins 1 quelque part. 3-5-8-6, alors. Bah, ça doit être bon, ça. 3-5-8-6, c'est pas mal. C'est un trio, ça. Ouais, bêtement, hein, 13h58, lors de départ. Hein. 3-5-8-6. Hein. 6-5, ça fait 1. Donc, on a 13h. On a l'As. On a 3, 5, 8, 6 qui font le reste, hein, 13h58, hein. et ça fait aussi, euh, ça fait aussi, euh, non, attends, ça attends, ça fait pas de 7, ça fait pas de 7, le de, de 5ème de R4, C5, ça va être chiant, là. ça va être chiant celui-là. Oui, avec pour Héroïne du Gîte, la base de 3 est possible, Léo, selon vous, il un petit peu de catégorie, logiquement C'est le, lequel qui m'emmerde C'est le 4 Ouais, je sais pas. C'est 7 qui m'emmerde, le 7 ou le, le 4 Pourquoi pas encore 3, 5, 8, 6, 3, 5, 5, 6, 5 6, 6, 7, 8, alors ça arrive cette formule ça arrive aussi souvent 5 6 7 8 mais si 10, se trouve On va reprendre l'arrivée 10, 10, 4 10, 5 hein. on se 10, la, la rate au courbouillon mais on peut retrouver l'arrivée la, d'air 4, c 5 qui vient de se faire, hein. 5, 4, 2, 8, 7, hein. on va retrouver euh, 5, 4, 2, 8, 7 pareil, hein. peut-être en 2 sur 4, on va te payer 3 fois, hein. bêtement, hein. c'est bête, mais, le 3, 5, euh... 3, 5, 3, 8 à faire, On peut, on peut se manger la même, le, le 6 on va se le bouffer en 4, 2, 5, 6, 7, 8, on peut se bouffer ça, on va se bouffer les favoris en tout cas, je m'emmerde à mettre le 3 ou le 2 mais 5, 6, 7, 8, j'ai peur, des, peur des, des fautes là. Elle est compliquée celle-là, c'est Vincennes, c'est toujours compliqué, Vincennes. Les favoris sont là aujourd'hui, non Le trio de la course d'avant, il valait combien 5,30€ et 2 sur 4, payés 3 fois, 3,30€, c'est nul, c'est nul. R4C5, alors, je ne te parle pas, c'est commencé ce matin de bonne heure, les courses. Est-ce que les favoris sont là, là R4C5, le favori est troisième. R4C4, le favori, il est troisième. R4C3, c'est le favori. Le favori est premier. R4C2. Le favori est premier. C'est pas mal les favoris aujourd'hui. Ils sont pas bien, ils sont pas à jeter. Hein. Ils sont à 2 ou 3 euros. C'est bon. Hein. Les favoris aujourd'hui, ils viennent gagnant des fois. Tu multiplies par deux vite fait. Hein. Il y a des journées plus, plus aptes pour les favoris que d'autres. Hein. Après ce matin, il y avait quoi qu'on course la R7 ou je sais plus quoi là, non R12, R7. Les favoris sont rentrés des courses comme ça là, ce matin. -là. Troisième R2C3 le favori, R2C4. Premier R2C5. Je regarde si on compte les favoris aujourd'hui. Troisième, R2C5, le favori. R2C6. Il y a des journées plus à, à, pour les favoris que d'autres. Hein. R2C6, cinquième, tu, bon, ben, tu vois. Ça arrive aussi. R2C7. Oui, sixième. Bon. R2C8. Troisième. Peut-être plus, plus, plus, plus prudent, les favoris, généralement, de les jouer simples placé, mais il y a des journées ils sont agréables gagnants, tu vois. C'est un coup sur deux, un coup sur trois, mais bon. Il euh, y a quoi aussi à vérifier y a... R2, c'est fait. R7, on va regarder R7. La réunion 7, c'était où En Australie. Voilà, 5 cinquième, le favori. R7, c est 8. Le favori, 4 e R7, c 7. Avec le côté de numéro 5, du qui Troisième la... le favori R7C6. Deuxième de R7C5 le favori. Le en... Sixième R7C4. Après c'est pareil à l'arrivée le favori euh, sur ma télé ça va pas être le même que sur mon ordi non Comment ça se passe je vérifie toujours sur mon ordi, mais si on se trouve, la, la télé, le favori, ce n'est pas le même. Bah attends, euh, Smaël, je verrai tout à l'heure. Pour le quintet, je verrai tout à l'heure. Bientôt la descente, Arina Dream n'est pas parvenue pour l'instant à prendre les commandes de l'épreuve. Elle va peut-être le faire désormais dans la descente. Pour l'instant, reste à son intérieur et la ligne Montsot. Ces deux concurrentes qui sont suivies par les bas du Bois-Borin qui trottent en troisième position. Héroïne du Gîte qui est dans le dos pour l'instant d'Arina Dream. Alors que le numéro 1, oli méloise trottent à sur une troisième ligne avec du Gouti On attend ensuite avec Histoire moderne, le numéro 6 de même que Jean-Michel Bazir avec Arnaud de Guez. En avant dernière position, Hollywood Queen et Adar ferme la marche. On s'entend bien en tête, hein on ne va pas très vite. 13-12 pour le chrono dans la descente. On peut aller bien plus vite avec ses juments. 17-3 depuis le, le début de la course au moment du départ. C'est vrai qu'on n'est pas allé très très vite. Bon, on va avoir un, un chrono qui va s'améliorer. 16-1 hein, depuis le début. Aucun 100 mètres alors qu'on est maintenant en pleine 2 par 2 avec toujours l'avantage pour le numéro 2 et l'aide de Monceau. Avec à son extérieur Ariana Dream suivi. Par Héroïne du GIT qui à la position rêvée à deux au carré avec un accord des bas du Bois Morin, suivi par Héra du Goutier et Histoire Moderne qui calque sa course sur celle de la favorite qui est très bien placée cinquième. Il y a des positions qui n'ont absolument pas varié quasiment depuis euh, les 100 premiers mètres avec Arina Drib hein, qui accompagne toujours à l'avant du peloton la vie de Monceau sans aller pour l'instant très très vite, même si le rythme est assez régulier. Héroïne du GIT à la bonne course, elle est en troisième position, toujours à l'extérieur des bas du Bois Morin. On attend toujours avec Héra du Goutier, Oli Mélois sur une troisième ligne et on attend toujours avec Histoire Moderne alors qu'on est désormais à moins d'un kilomètre de la Jean-Michel est en train de provoquer ses adversaires à l'arrière du peloton, ils commence à venir et ça va certainement se décaler. Arlé de Gaze qui tente de venir. Jean-Philippe Dubois ne se décale pas finalement. Il reste derrière Théo du Badestin qui se décale maintenant avec Eradi Goutier. Radu Goutier qui va passer la, à l'attaque alors que devant c'est toujours Eradi de Bonsaou qui est en tête avec en deuxième position Laurent David avec Arlé de Mais voilà l'attaque maintenant à l'extérieur de la favorite. Eradi Goutier qui vient très fort et qui vient maintenant aux avant-postes. Ah, Eradi Goutier qui fait un superbe rapproché désormais en troisième épaisseur. Elle est contrée hein, pour l'instant par Arlé au centre avec également Eradi de et Arlé de Gaze s'est bien rapproché. Héroïne du sympa un petit peu de ressources hein, juste derrière Arimadrim, Le peloton est extrêmement groupé. l'histoire moderne s'est rapprochée également. les Dans le paquet, un quatrième, cinquième, il y a très peu d'écart entre l'avant et l'arrière du peloton avec le numéro 2 et la ligne de monceau qui semble avoir la mesure du numéro 9 à Dream dont on touche les oreilles. Ah, il y a deux drivers qui sont enfermés, qui ont du gaz, ils sont complètement bloqués. C'est Léo Abrivar et Jean-Philippe Dubois. L'arrivée, mais il va falloir trouver l'ouverture. entrer les droites avec Héra du Goutier maintenant qui est lancé à l'extérieur qui prend la tête face à la de Monceau à la corde. Avec également Héroïne du G qui est lancé maintenant. Hollywood Queen également se rapproche il soit moderne. Trouve l'ouverture, mais ton finalement. Et à l'extérieur, le numéro 4 Hollywood Queen va venir peut-être prendre la tête avec Alexandre Rivard. Alors que Léo sprint également à la corde et Héra du Goutier essaie de résister. C'est finalement Hollywood Queen, le numéro 4 qui s'impose à la deuxième place. Voilà, oh il est au galop peut-être après le passage du poteau. Hollywood Queen, le numéro 4 qui a passé le poteau en tête. La deuxième place est pour Hera du goût, et la troisième pour Heroine du GIT. Et oui, sur le fil, Hollywood Queen euh, s'impose. Hein, c'est vrai que... C'est vrai que... C'est un peu oh déjà, oh déjà, oh oh de côté, oh hein, pour finir. C'est ouais, difficile de dire. C'est des unis, c'est sûr. Hollywood Queen, après ou avant le poteau, c'est -ce, euh, juste à voir un petit peu de... de pourquoi il est dit, est ce qui s'est véritablement passé dans la phase finale. Le 8 du Goutier donc à la photographie avec le 4 Hollywood Queen, avec une petite préférence pour Hollywood Queen. La troisième place pour Héroïne du Gîte numéro 5 et la quatrième pour l'As méloise voilà Pour l'arrivée donc de cette épreuve, où on a assisté à un retournement de situation dans la phase finale avec une Hollywood Queen qui a longtemps patienté en queue de peloton et qui a surgi en dehors. Oui, mais alors il y, y a un gros je doute, je ne sais même pas si en fait elle a passé peloton en tête parce que comme elle a, a hésité dans les derniers mètres, Alexandre Brevard a été obligé de la, la, la reprendre un petit peu. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a un, qui a un peu changé de ligne Est-ce qu'il y aurait provoqué peut-être un, euh, un petit écart de New York Queen Je ne sais pas. Ah, vous avez vu ça Un petit peu de, de mouvement, voilà, pour finir. J'ai l'impression, je ne sais pas qui va vers l'autre. C'est peut-être du York Queen qui va vers l'autre, je ne sais pas. 4, 8, 5 as, putain il y a même l'as 4, 8, 5 as, bah je l'ai pas celui-là Tu l'avais mis celui-là 4, 8, 5 as 8, 5 à 8, hein. 8, 5 en trio non ça faisait pas 1, 2 sur 4, 8, 5 Après c'était quoi la suite que j'avais mis 4, 5, 6 euh, je sais plus combien là 4, on 5, 6, 6 8, 8 non 3, 6, 4, 5, ou 5, 3, 5, 8, 6, 3, 3 6, 4, 6, 5 bon, le 3, c'est dommage, il est 5ème. 4, 5, ça fait euh, couplé, placé, 4, 5. Et 5, 8, ça fait couplé, placé aussi. Là, s'il vient bien, j'avais peur de lâcher, je ne savais pas le quoi mettre avec euh, un 8 pour faire 7. J'avais 7 à faire, ça me faisait chier. Le 3, il est trop loin, c'est dommage. Le 3, il m'aurait bien servi. C'est provisoire. Je ne sais pas, il va peut-être payer ce 2 sur 4, on verra. Je te parle de couple et placer c'est rentré, mais c'était à Formule 2 sur 4 que je voulais. Ouais, trio, c'est n'est pas venu Trio. Le 3 est un peu loin. Ouais, mieux en mieux à la je voulais faire une suite, euh, bon, c'était un peu plus bas la suite. 1, 2, 3, 4, 5, avec le 8. Bon. Il y a le 2 qui est 6ème, 7e. Ah, je, le compte, je le compte quand même dans ce que je voulais dire, quoi. Pour vous expliquer, quoi. Dans l'expectative, vous Allez, R5 sur mer R4, C6, à 5 sur mai On a là 3, 5e, faut qu'on trouve 3. L'As, le 5, le 8, le 4. Ouais, je t'avais dit qu'on retrouvait bêtement 15 sur mer. 5, 4, 2, 8, 7. 5, 4, 2, 8, ça faisait trio, bêtement. Il faut retrouver 3, hélas. On va retrouver 3, hélas. Il faut qu'on fasse 14h15. Il faut qu'on fasse 3, hélas. Le 5, le 8, le 4. Il faut qu'on fasse le, la, la, la note du favori, 5,2. Il faut qu'on retrouve 11, euh, 3, 3 fois minimum. Le nombre de partants, 11, 3 fois minimum. Là, c'est du plat. Hein. Donc, euh, du plat, on va plutôt parler euh, genre de suite hein, de numéros, mais bon. Alors, 14h15, il faut retrouver AS4 as et 15, ou alors 14h15. La course d'avant, on a AS4-5 à refaire aussi. Hein. Est-ce qu'on reprend bêtement AS4-5 pour cette course 14h15 Comment on fait Ou alors, on va regarder un petit peu l'âge des chevaux. C'est une grande distance, c'est 2000 mètres pour du plat. Donc, effectivement, ça risque d'être un peu bousculé, ça. C'est des 5 ans, des 4 ans, 7 ans, 6 ans Ouais, bon. Euh, comment on va faire 8, 4, 5, As, 3 à faire. Hein. 8, 4, 5, As, 3. Attends, c'est quoi Je vais mettre quoi F4 C6. Oui, c'est là. Guillaume nous attend avec Sébastien Rousseau qui entraîne et il va monter le numéro 1 qui a L4, On 4 on a le 6, 4, 6 As, 4-6 As. Vous avez toutes les casquettes Sébastien, est-ce que vous êtes confiant dans le coup Il a fait un bon meeting de pot, donc on est Là c'est une grande distance et tout. C'est une grande distance, c'est des vieux chevaux, faut qu'on fasse 3 hélas. L'as, il a est à 5,1, c'est le favori, le 3. Euh, le 3, il a est à 5,1, c'est le favori. Il faut qu'on qu refasse 3 et As de la course d'avant. Donc, comment on refait 3 et As de la course d'avant C'est-à-dire 4, et 6. On fait 4 et 3, donc 4 moins 3, ça fait on aurait l'as. La course d'avant, on aurait le 3. C'est 4, 3, 4, 3, 6. C'est 5 sur mer, c'est des vieux chevaux. Ça donne quoi, ça 4-3-6 R4-C6, peut-être 4-6, hein, bêtement hein, 4-6. C'est des vieux chevaux qui est tout ça, mais ils sont pas non plus 50 000. Et on se partant, c'est 15 sur mer. La 15 sur mer, on a bien du 5-10 quand même. Hein. Il n'y a pas de 10 là. Faut faire 14h15 hein, on va faire 5 à 4 ah, la PSF, oui, après, en ce moment, je sais pas si on va prendre le favori on va prendre une bonne note comme le 2 5 à 4 3 5 à 4 2 ah oui il faut faire le 3 aussi 5 4 3 5 4 3 on va faire une suite, là, 2, 3, 4, 5, un truc comme ça. Attends, 5, 4, 3, quoi 5, 4, 3. 5, 4, 3, combien alors Donc, on aurait le 3, on aurait l'As, on aurait le 5. Après, il faut nous faire 4 aussi. Bon, le 4, on l'a, et après, il faut faire 8. Donc, le 8, 5 et 3, 8. 5, 4, 3, ça ferait quoi l'autre derrière On le retrouve où l'autre derrière On va faire le nombre de partants. 5 et 4, 9 et 3, 12, ça ferait l'As. Euh, 3 fois 4, 12, ça ferait l'As. Pour retrouver 3 fois le nombre de partants. 5, 4, 3, As. 5 et 4, 9, euh, 4 et 3, 7 et 5, 12. Ouais, 5, 4, 3, As, alors. Ça me paraît un peu facile, mais bon. J'avais envie, envie de mettre du 6 ou du 9, mais Il bon. faut retrouver 14h15, 6 et 9, 15. Sinon, c'est avec 6 et 9, parce que c'est une course quand même assez bizarre, parce que c'est des chevaux quand même assez âgés, c'est une distance. Si on prend 6 et 9, ça fait 15. Ça fait 6, 9, as 3, sinon. 6 et 9, 15, moins là, ça fait 14 et 15, ça fait l'heure. Ah oui, attends, 6, 9, 3. Après, il faut retrouver 11, il faut retrouver 4,2, la note euh, du favori. 4,2. Hein, 6 et 9, 15. 5 moins 1, 4. Euh, Ferait 2 alors, avec le 2. Alors. 6 9, 3, 2. Ça arrive aussi 6,9,3,2 3, 2 pour des courses comme ça. Je serais un peu curieux avec 6,9,3,2, 3, 2, mettre un peu de valeur parce que. Les plus riches, euh, vu l'âge des chevaux, la distance, il faudrait mettre un peu de valeur à cette course. 6, 9, 3, 2. Ce serait pas mal. On va prendre celui-là. 5, 4, 3, 6, 6, 9, 3, 2. Il y a deux possibilités, mais je préfère 6, 9, 3, 2. Je serais, je serais curieux de voir ça. Après, il faut qu'on retrouve aussi euh, la course d'avant, le 3. Donc on aurait le 3 avec le 3. Il faut retrouver l'As. 3, 2, ça fait l'As. Après il faut retrouver 5, 6 si et 9, 15, 5, 15, 6, 1, 1, non, c'est quoi 9.3, 6, 9.2, 7. Ah c'est chiant pour retrouver la course d'avance, c'est chiant par contre. Les calculs sont pas bons. On retrouve le 8. On retrouve là. on retrouve le 3, mais 4 et 5, comment on retrouve ça 6 moins 2, 4, on le 5 alors. 6-3-2-5 alors 6-3-2-5 C'est possible aussi, 6-3-2-5. Euh, comment je peux faire Ah bah ben non, pour les 2, 5 On a le 3, on a l'as, on a le 5, on a le 4. Et alors, le 8. Bon, là aussi, 6-9-3-2. Hein. 6-3-2-5 à la rigueur. J'ai envie de mettre le 6 ou le 9, hein, les gars, désolé. Hein. J'ai 5-6-3-2 ou 6-9-3-2. C'est une longue distance des vieux chevaux. Un vieux chevaux, ils ont 5-7 ans. C'est 5 sur mer, il faut mettre obligatoirement peut-être un 5 ou R4C6 le 4 ou 6. Je mets le 6, j'aime bien. Là, c'est l'AS, le favori, là. 4,5. Donc, je vais peut-être poser un truc, là. Euh, 4,5. Il faut retrouver 3. 4,5AS. 4 5 as 4 5 as euh, donc on aurait le 3 on aurait le 5 on aurait le 4 on aurait le 8 4 5 as 4 5 as 2 alors ah, on va faire 4 5 as 2 pardon 4 5 as 2 c'est plus confortable il n'y a pas de 6 9 ou je sais pas quoi 4 5 as 2 en 2 sur 4 ah, des fois ça se décide à la fin les gars La course d'avant, on a combien là On a couplé, placé, 8... euh, ça a bougé 8, 4, 5 8, 4, 5 et 8, 5. Alors, 4, 5 et 8, 5, en couplé. Combien il y la course d'avant là et Couplé, placé. Couplé gagnant. Ah, 8, 4. Ah. Bon, on va attendre. On va attendre. 8-4, il y a photo terminée avec modification. Bon, c'est bon. 8-4-5, alors. Euh, L'arrivée, la course d'avant. 4, 4 8 5 15 pardon. La course d'avant. Après, enquête. Ah, il y avait photo sur le, le premier, je crois. 4-8-5, 4-8-5. as la course d'avant, est 1 c 2 ah, le favori, il n'a rien donné. Le 6, il finit euh, à faire des fautes. La course d'avant. Allez, on va voir euh, R4-C6. Salut Youssef. Comment ça va Il n'y a pas grand monde. Hein. 4-5, As-2, là. C'est quoi celui-là, ça se touche, non hein C'est parti pour la sixième course du programme, le prix Vespaire. C'est parti sur euh, la distance de 2000 mètres, sur les 2000 mètres de la distance à fibrée, avec le côté corps de 5e, Mapaoui, confié à César Belmont qui a pris le meilleur départ, et qui est en tête euh, au début de la ligne d'en face. La squelette est en deuxième position dans son sillage, le favori des pommes café saillon qui se rapproche, qui est maintenant troisième. L'usine plante venant en quatrième position avec une bronze grise de bouche. Impeccable. Impec, Impeccable. Ça va un peu, monsieur, et toi, comment vas-tu ben, J'espère que tu vas bien, Youssef. Avec Mabagu, numéro 5 qui est toujours au de l'épreuve, Café Saigon qui est deuxième, avec le numéro 11, Crédu qui est en troisième position, la quatrième place, le numéro 2, Place Colette, avec Elisée Plante, numéro 3 qui passe sur le dossier des animateurs, Masaki venant ensuite, avec Into The Rock, la tenante qui vient côté corde, Makoto Tombong Kiri qui est un peu plus loin, Gonga 7 toujours à l'arrière-garde avec le numéro 4, moral gagnant. Le tournoi final, le tournoi dit du loup avec le côté corde de 5 Mabaoui qui imprime le tempo, Saïgou en son extérieur en troisième épaisseur, bien le 11, Gris luxe lequel est suivi par Masaki, le numéro 6, Colette qui est côté corde, the Touserouac venant un peu plus loin avec le numéro 9, Makoto Tumbukiri qui est en antépidentième position, Moral Gagnant, venant à son en extérieur, et c'est le numéro 8 de qui est en dernière position, il n'arrivait à peu près 500 mètres du but avec le côté corde, Mabaoui qui a toujours le meilleur rythme. À café Saigon qui met la pression et qui prend maintenant l'avantage alors que tout à l'extérieur, le numéro 4, Moral Gagnant se rapproche vivement et passe maintenant à l'offensive Moral Gagnant qui vient attaquer café Saigon, Moral Gagnant qui a pris l'avantage et qui laisse surplacer les adversaires avec Moral Gagnant le numéro 4 qui se débarrasse de toute opposition alors que côté corde pour les accessibles, numéro 3, plante termine bien Moral Gagnant le numéro 4 qui s'impose et l'usille plante numéro 3 qui est deuxième et la troisième place juste derrière, le numéro 9, Makoto Tombo -Kiri merde merde t'es chelou celui là 2 sur 4 4 3 4 as en 2 sur 4 euh, j'avais bien qu'il y avait un 9 ou un 6 putain de merde il y a, y a photo il y a erreur ou je sais pas quoi là. Et enquête à retentée, ouais. ça toute la journée les enquêtes ou quoi là 4-5 à 2, merde de merde. Il y avait un 2-3-4 à prendre, putain de merde. La course d'avant, euh, R1C2, 8 5 as 3 hein. Tu faisais 4-3, c'était payé 3 fois en Et même le 8, tu vois. 4-3 à 8, tu étais encore payé. Il fallait faire plus un, moins un quelque part avec le 9, tu Bon, il y a photo ou je sais pas quoi, ou j'en sais rien là. On va se faire bouffer là. C'est là qu'on aurait pu se faire un, un peu de. Enfin, pas perdre trop d'argent, mais on va se faire bouffer. J'ai 4 races, 4 races, et puis le, le 3, bon, on se le prenait vulgairement en 3, la course d'avant. Il y a enquête sur le 4 en plus, bon. 4, 3, 9, face quoi. 4 3 9 voulez. 6 Bon, c'est pas vraiment la euh, ça les hein. courses comme ça. On va ah, peut-être jouer 6-9 en simple placé, c'est tout. intéressant, mais bon. C'était quoi, mon, mon autre truc 6-9-3-2 Le moral, j'en manque un petit peu. deux se bon, pas le bon Bon, était compliqué, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on joue dans celle-ci, Carly R4-C6, soit le 4 ou le 6, bah oui. Allez, R1-C3. C'est du monter, R1-C3. Ça va être... Euh, prendre deux deux deux. Il faut prendre en compte pour déchiffrer, c'est 14h33 de départ. La course d'avant, on sait pas qui est 5 cinquième, le 8 ou le 6, on sait pas. Euh, 14h33, ça serait bien qu'on fasse un, un super 4, un trio, c'est des belles valeurs. de qui sera confié à Alexandre Rivard qui pourrait pourquoi pas apporter un petit peu jeu pour un montant de 6 euros. C'est bien noté. de J'aimerais bien attendre, attendre l'arrivée finale de 15 sur Même. Mai, bon. 14h33. Combien il faisait le couplet placé euh, gagnant euh, R1-C2 25 euros, couplet gagnant, placé 6,60 et 4,50. C'est pas mal. Le 2 sur 4, il paye 15 euros quand même. C'est pas mal, mais bon, on perd un peu d'argent. 4 numéros, 2 sur 4, la mise minimale, c'est 18 euros. On fait, on fait à peine 16 euros là. Dommage. fallait enlever un cheval dans mon prono. La petite astuce, c'est d'enlever un cheval dans mon prono, puis peut-être les jouer en, en couplet gagnant placé, mais faire un maximum de gains. Des fois, ça rentre en trio aussi, mais quatre chevaux donc. Euh, soit jouer, soit jouer, soit jouer trio, soit jouer, euh, enlever un cheval et jouer couplet gagnant placé. Mais euh, comment euh, Je sais pas quoi. Qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus. Soit enlever un cheval et jouer couplet gagnant placé, ou soit jouer euh, les quatre numéros en trio. Pourquoi pas, à la place de jouer 2 sur 4 peut-être. J'arrête de, de, de prononcer 2 sur 4, faut que je prononce 2 sur 4 et couplet gagnant placé. Ça me fait chier de vous faire faire 2 paris, c'est à choisir. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Généralement, la journée des trios, quand même, on va en faire plusieurs dans la journée. Mon pronostic d'aujourd'hui, 3, 7, 4, 5, 14, 9, 8. Youssef, 3, 7, 4, 5, 14, 9, 8. Il faut te fier aussi euh, au quintet d'hier, ce qui est tombé hier, Youssef. T'as l'heure, à l'heure ça... où ça court, où ça court, il euh, y a l'heure. C'est important l'heure où, où la course se passe. Tu as le nombre de partants qui est important aussi. Tu as la valeur de la plus petite. Tu as l'arrivée de la course d'avant qui vient de se faire. Et tu as aussi, pour le quintet, le, le quintet du jour d'avant. C'est pour t'appuyer, faire tes calculs. Hein. Si tu veux faire tes calculs, il faut bien une table mathématique. Tu vas pas faire des calculs comme ça à la... sur n'importe quoi. Alors, faut vraiment avoir l'esprit ouvert, quoi. Alors, la course avant, c'est quoi le quatrième ou cinquième Le cinquième, c'est quoi C'est le huit ou le six Il y avait combien Il y avait onze partants. Moi, je pense, que ça va rester comme ça. On va, on va prendre le 8 Je sais pas. 3-9 à suite 6, c'est possible aussi. 3-9 à suite 7. R4 c'est 6. Bon, j'aimerais bien que l'enquête soit finie, mais on va faire les calculs sans, sans attendre. Tant pis, c'est pas grave. Ça me fait chier, mais bon. S Il faut que je fasse 8 et 6 de la course d'avant. C'est dû monter la cote à 34 pour le 8 peut être pas sa valeur il faut faire 14 h 33 aussi les gars pour bon, l'accélération tout à l'heure de cet état d'athlès qui n'est pas sa discipline de prédilection. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu de trimandoel, revoyons-le dans ses œuvres, dans cette histoire dans les villes de France. Où il a livré une superbe bataille avec grand Vitesse Bleu tout au long de la ligne d'arrivée. C'est vrai qu'il y a eu bataille jusqu'au bout face à celle qui a terminé deuxième du, du corps eu euh, de guet, Primoé de Wesson. 6 5 je pense qu'il va y avoir des gamènes de partout, là. la grande épreuve du mois Réhabilité, à faire la différence. également que ce jour-là, là j'ai 6, 5, 4, mais il faut que je vérifie les calculs. Si on a 8 ou 6, 5e de la course si on prend de 6, on a de 6, ok. Après, en 6, 5, ça fait l'as. Il faudrait mettre un truc comme le 3, quoi. 6, 5, 3, 4, quoi. On aurait l'heure, on aurait l'heure, 14h33, 6.5 égale As, plus le 3, plus le 4, ça fait 14h33. On a le 6, 5 e de la course d'avant, R4, C6, avec le 6, 6.5, on a l'As, e de la course d'avant, on a le 9, si c'est 3, 9, on a le 3, le deuxième de la course d'avant, et on a 4, 6, 5, 3, 4. Est-ce que c'est confirmé, c'est confirmé quelque part, je ne sais pas. Ou alors, si c'est lui le, euh, le favori de la course d'avant, si c'est lui le, euh, le, le favori de la course d'avant, il faut qu'on retrouve 8, As, 9, 4, 3. On ne sait quand pas quand on encore, si se font faire chier, faire ils faire font faire chier. Que, 5 et 3, 3, 8, ou je ne sais pas comment on fait. Si c'est 2, 2, 8, 8 ouais, je ne sais pas. Le 2, comment on peut faire 6, 7, 4, sinon c'est 6, 6, 7, 4. 6, 7, 4, 3. 6, 7, 4. 6, 7, 13 6, 7, 4, 6, 7, 4, 4, 6, 7, 4, 5. 6, 7, 4, 5. 6, 7, 4, 3. 6, 7, 4, 3. La course d'avant. 6-7-4-3 ou 6-5-3-4 6-7-4-3 ça serait marrant 6-5-3-4 ça serait avec le 6 en 5ème position de... ah c'est le 8 alors c'est le 8 c'est euh... le 8 alors on va enlever celui-là on va faire le 8 comment c'est 7 13 3 moins 1 ça fait le 2, de 2 de fois de 4 8 4 moins 3 ça fait l'as c'est bizarre celui-là il est bizarre si c'est 3 9 avec le 3 avec le 4 ouais, pourquoi pas 6 7 4 3 euh, j'ai un problème 6 7 4 3 ça serait qui qui s'inviterait 6 7 4 3 le, le 2, le 5, je ne sais pas. 6, 7, 4, 3, 2, 6, 7, 4, 3, 5. C'est vraiment très à l'aise. Donc, il a pas de problème. Hein. Alors, la reine sur le petit Nicole, euh, oui, la reine sur le petit Nicole pour euh, Raymond de Weld, comme lors de sa dernière sortie. C'est la reine qui est juste au-dessus de, de celle qui euh, est placée euh, au niveau de, du mort ensuite quand le on vous écoute, Frédéric Oui, j'ai discuté un petit peu avec jean -Yen. Qui me disait que bah, de le numéro 3, il est resté en bonne forme. Euh, le cheval a vraiment retrouvé la plénitude de ses moyens depuis plusieurs courses. Il y a régulièrement moins de 11 sur ce parcours. Donc, euh, il se voit une chance pour être dans les 3 4 au premier. Après, il faut égaler 8 aussi le, le nombre de partants. Bah, le numéro 5, que, euh, tout est ok. Euh, M'a dit la femme de Pascal Montulé euh, qui est présente aujourd'hui sur l'IFLODRO. Le cheval a bien travaillé. Il est resté en bonne forme. A priori, en 7ème meeting, il a. Moi, j'aime bien faire des suites, mais j'ai envie d'en en enlever, en en enlever un là. Mais, euh, 6-7-4-3-5, mais... Euh, je ne sais pas lequel enlever, donc euh, 6-7-4-3, mais peut-être un trio, 6-7-4-3-5, euh, je ne sais pas. Je vous mets le trio 6-7-4-3, 6-7-4-3-5, je ne sais pas. Peut-être un Super 4, c'est dommage que nous en mettons 5, mais... Mettre hein, de... accélération... un Super 4 tous les ordres avec 5 chevaux, tu ne seras pas payé tu ne seras pas gagnant. Il y a Nini 6-13 au Quintet. Nini, salut Nini. Youssef, ton pronostic de tout à l'heure 3-7-4-5. Derrière 4 9, 8 pour le Quintet. Merci, les amis. Merci. On est payé la course avant ou pas Qu'est-ce que j'avais mis Il laisse le 8-5e. J'avais quoi le course d'avant J'avais 4 As en 2 sur 4. À ça ça fait combien 4 As en 2 sur 4 de course d'avant on, on a un peu de ou quoi Ça m'étonnerait. Très, très voilà, non, on n'a rien. On n'a pas de bénef. On les en sur place, est en déficit. On gagne quelque chose, mais on ne se rembourse possible. pas. On a des chevaux qui ont énormément d'expérience énormément de qualité. Euh, Vincennes, attention, hein, c'est soit la pagaille ou soit euh, ça rentre, hein, donc euh, c'est chiant. Il ne faut pas tout miser là-dessus. Hein. Ce n'est pas les courses à tout miser, ce n'est pas celle-là. Il y a des courses plus favorables que d'autres pour faire du bénéfice. Ce n'est pas, pas celle-là, Vincennes, à 8 par temps, là. Hier, j'ai gagné des réunions, course 8-4-14. Ah, tu vois, ça rentre, hein, cette formule, AS-4-10-14. Ça, ça aime bien se rassembler comme numéro 4-14, 4-as, 4-10, 10-14, 10-as. Ça aime bien se retrouver. C'est comme avec le 3. 3-as, 10-13, ou avec le 5, a 5 10 15 Avec le 16, on n'est plus sur 11-13-16. 11-13-16 ou 16-as-2, 16-as-6. 16 as il, il y a des combinaisons qui aiment bien se retrouver des, des, des numéros. Je vais boire un café les gars ah, il ya encore la musique là. je suis con hein tu as gagné hier en euh, course 8 4 8 4 14 c'est quoi c'était pour le quartier, non tu me parles du quartier, là C'était quoi hier le quintet C'était hier soir Ah non, hier soir le quintet c'est 5 à 7, 12, 13. Ah, oh, ce quintet hier. Je te parlais du hier du à 7 4 ou 8, 3. Je te parlais de quoi là Mettre du 5, du 10 ou du 13. Hier c'était la journée. Mettre du 5, du 10 ou du 13. Puis, puis j'ai donné autre chose, putain. Il n'y a même pas de favori. C'était le 10 ou hier ou le 11. On s'est pris une banane hier. Réunion 4 Course 8 hier. Fais voir ça, je regarde. Tu as pris combien Tu as joué en quoi En couplet en... Bah ben non, Réunion 4 Course 8, il n'y a pas de 8-4-14. Ah, C'était pour la journée, 8-4-14, on s'est un peu placé hier, 8-4-3, 8-4-3, 8-4-3 hier, on retrouve beaucoup de 8-4-3 dans les courses de PMU. Tu rajoutes le favori, tu joues en 2 sur 4. Allez, on regarde celle-là. R1-C3, mon ami, 7-4-6, 7-4-6. C'est du monté C'est quoi C'est des jeunes chevaux C'est quoi la, la course à Vincennes là. Ah, des 11-10 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Des vieux monsieur Vincennes, à Vincen, comment vous vous sentez Vincennes on, on a eu une, une arrivée riche hier ça arrive qu'on a deux arrivées riches de, de, de suite 2850 mètres aujourd'hui pour le quintet 2850 mètres des, des 15 partants c'est d'atteler hein. ils vont pas tous arriver c'est des quatre ans on va regarder on étudiera le Quintet quand ça sera le moment. On va attendre R4 C7 pour faire nos calculs. On va attendre le cinquième R4 C7. Les deux à Bruvard dans le Quintet Nini pour toi. On va regarder. Énorme performance de Diamant de Treaba qui prend maintenant l'avantage sur le cheval de Franck Leblanc à l'entrée droite, c'est Diamant de Treaba qui a pris la tête avec Clément Fressel, 10, au bout des 500 mètres, on va essayer de finir vite avec en deuxième position Prima de Ouel, suivi à distance par Gareth Bocco qui lutte avec Charlie Marguez, avec obi des Détiraud, magnifique Diamant de Treaba, fantastique cet hiver, Diamant de Treaba qui part, un vainqueur de groupe 1 aujourd'hui, Prima de c'est fait pour Diamant Tréaba, une autre performance. La deuxième place est pour Primano et la troisième pour Chad Marguerite en Piwanexio et Carly qui ne conclut à la, à la cinquième place. Et oui, Diamant Tréaba qui a terrassé l'opposition dans ce qui pente à vis de C. Il a peut-être euh, flirté avec euh, les re le record de, du parcours, une 10. On le rappelle pour Bilibili, on va attendre euh, que. Je euh, rajoute le 5, euh, mon pote, c'est le dernier moment. 5-4-3, c'est ça 5-4, putain de 2, 2 mort. La suite, elle était euh, 2-3-4-5. J'ai visé trop haut, la suite. 3-4-5-6. C'était 2-3-4-5. À chaque fois, ça me le fait, celui-là. 5-4-3-2, 5-4-3-7, putain de merde. Il y a Trio 5-4-3, ça ne vaut rien. As le Super 4, il aurait été bon, putain. Il a été rattrapé, mais complètement débordé. Il a pas Pour la victoire, ça a été impossible pour j'ai toujours ce problème entre le 2 et le 7 c'est un petit peu le, la même forme du signe tu vois par la barre en bas là. la barre du 7 là. ça te fait un 2 ah, Enfin bon, si t'imagines mais ça me perturbe à chaque fois ça va rien donner ce trio le trio est déjà il n'y est pas mais il y a couple gagnant il n'y a pas de trio en 4 chevaux ça fera rien du tout hein. Quatre chevaux euh... faut vraiment pas péter, euh... faut vraiment péter juste. Hein. Je vais mettre un petit smiley quand même. On C'est marrant ça, non de prestige aujourd'hui. C'est énorme ce qu'il a fait aujourd'hui en battant comme ça. De vraiment, nettement. eu hein, well, à, à droite. Et ce qui est formidable, à part Putain, chaque fois ça me fait le fait pour, le pour le faire la suite un peu moins haute que l'autre. Chaque fois j'ai 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5. Quand j'ai 2, 3, 4, 5, c'est 3, 4, 5, 6, c'est très chiant. Le 5 on a de 7, le 2. On est R4, C7. On va regarder tout ça. Le cinquième est place, le 7. Après le 2, 3, 4, 5. Il faut répéter ça. Il faut répéter 2,3 la note du favori. Il faut répéter 14h50. Tu vois, la course a été à 14h33. On a le 4, on a le 3 exceptionnel aujourd'hui 14h33 5 euh, fois 2 10 plus 4 fait 14 on a trois on a, de trois, de on a de deux fois le 3 c'était une théorie mais il y a 50 théories donc euh, il faut une théorie qui te fasse plaisir qui te, que tu sais que ça, ça fonctionne quand tu sais que cette façon de penser fonctionne bah ça très confort tu peux appuyer sur ton pari parce que tu sais que ça va venir si tu donnes un prono et puis que tu l'as une fois sur deux, c'est pas, pas gratifiant, tu n'auras ja, jamais rien. Il faut appuyer ce que tu penses par un, des calculs, je sais pas, c'est pas des convictions, c'est des calculs, c'est des, je sais pas. Alors je sais bien qu'il faut compter quand même l'âge des chevaux tout ça, mais tu vois bien que rien qu'avec l'heure, si tu décides d'avoir l'heure où tu prends la note du favori, les paris sportifs, déjà, ils te donnent une base, même si la base est fausse, que ça te fasse te chercher dans tous les sens. C'est quand même une base, donc il faut t'en servir. Après, tu as 50 exercices à faire. Je m'appuie sur la note du favori, je m'appuie sur le nombre de partants, je m'appuie sur le numéro, le, la, la course, le numéro de réunion, je m'appuie sur plein de trucs. Allez, on va sur le cinquième d'accord d'avant, le quatrième, tout ça il faut qu'on fasse 2, 7 et 2, là. Il faut qu'on fasse 7 et 2, là, pour 15 sur mer. Il faut qu'on fasse 7, 2, 3, 4, 5. Il faut qu'on fasse le nombre de partants, le 11, 11 partants, 3 fois. Il faut qu'on fasse euh, l'heure, 14h50. Bon, bref. Bon, bref. 7, 5, 2, ça ferait quoi 7,52, 7,6... À 1,600 mètres. Il n'y a pas 50 journées où c'est que tu retrouves des suites dans les, dans les arrivées, mais on y est pour aujourd'hui, là. On est un peu dans le même style. Après, pour le cartier, ça va être autre chose, hein, bien évidemment. Pour le c'est pas... Ça ne suit pas tout la, la, toute la logique. Quoi. La logique du Quintet, c'est encore autre chose. R4C6, ben, la logique de Quintet sur Mer, c'est pareil, c'est autre chose. La logique de R4C6, ce n'est pas la même logique que R4C5. Ah ben non, on est R4C7, la merde. R4, c'est 7. Il faut qu'on fasse 7, justement. Il faut qu'on fasse 2, 3, 4, 5. Il faut qu'on fasse 14, l'As et 4, ou le 5, l'heure, 14h50. On a 6, ce favori. Il faut qu'on fasse 2 et 7. la du favori, c'est 2 et 7. J'ai 2,7 du favori, là, 2,5. Si on prend 7-2, 7-2 ou 2-5 ou 7-2, 7-2-5, on prend le favori le 6. Là, par contre, c'est du plat, mais bon, je ne vois pas pourquoi les notes du 5 et du 7 seraient aussi hautes, mais bon, pourquoi pas. Ou sinon, on reprend 5-4-3-2 de la course d'avant. On reprend 4-3-2 de la course d'avant avec le favori 4-3-2-6. On peut reprendre aussi la course d'avant. On a 4-3-2-5-7. On, on, euh, on, on peut prendre 4-3-2-6. Ou alors on fait quoi Et la combattante, le numéro 6. En plus j'ai envie de pisser putain. Et on a déjà croisé pas mal de pour cette course. Nous avons pas mal de pastilles à disposition. Des priorités au, au direct. 3, 2, 5, Hassan, salut Hassan, oui, ce que pour Abriva Nini, euh, Quintet. les deux Abriva, attend, il faut qu'on fasse le 7, le 2, le 3, le 4, le 5, il va falloir que aux toilettes, putain C'est compliqué à monter Non, elle a un peu de caractère. Pour l'instant, elle n'est pas compliquée, Il ne faut pas trop la mettre dans la bagarre. Bon. Le numéro 8, Beautiful Mind C'était si très déçu en débutant, c'est se faire mettre trompé de distance, ou alors c'est... Euh, c'est de l'immaturité, euh, tant il est dit, mais euh, je serais déçu qu'elle euh, qu ne soit pas... qu'elle parce qu'elle bossait bien là Oui, elle bosse aussi bien que celle qui est deuxième ligne. Vous avez avoir une un huitième tous les feux sont ouverts euh, à son terrain. Le seul c'est peut-être que dans ce terrain-là, ça arrive d'être comme une autre. Voilà pour les partants de Fabrice Hermelaine et la combattante dans celle-ci, qui est encore immature, euh, mais qui, qui est d'ailleurs référencée, sachez-le, en, en valeur 39. Jean-Claude Rouget a évoqué la candidature du numéro 9 Buitini, vous avez vu on se classer 4ème dans la course de référence qui voyait tout cool, France cool, dans cette course de rentrée se classer 2ème écoutons Jean-Claude Roger donc au sujet du 9 Buitini elle a mieux couru la 2ème fois que la première. donc on espère qu'elle courra mieux la 3ème que la 2ème voilà. Buitini, même, même combat ça, ça reste pour moi des petites choses donc on va voir, est, on n'est pas à abri d'une bonne surprise il faut qu'aujourd'hui les deux, il y a deux poliches apparemment dans la course, il faut qu'elles soient bonnes troisième, bonnes quatrième. et si elles font mieux, c'est qu'elles sont en progrès. Il y a qui gestion, les deux les deux les le qui j'avais oublié, de de vous-même, deux qui l'occasion de leur deuxième sortie, qui vont essayer de confirmer leur montée en puissance à Cria qui est à 9,60 euros et l'autre partant de Jean-Paul numéro 9 pour qui est à une côte voisine aux alentours des 10 contre. Donc, vous parlez du numéro 7, Saxe-Waman, qui sait que c'est quatrième pour ses débuts. 707 euh, Saxe-Waman, vous avez pensé quoi de ses débuts bien un physique assez léger donc j'ai pas pu trop la préparer comme je voulais j'espère qu'elle a progressé là-dessus pour faire plaisir et faire l'arrivée ça vous fait quelque part, Médène, elle est un peu juste ouais bon, les Médanes de Cannes, on est toujours barré par deux trois grosses écuries mais je pense que chez moi chez moi en province elle devrait gagner déjà à son r 4-C7, As-6-4, on a l'heure de départ, As-6-4, on a 6 et 1 7 on a 6-4, 2, on a course d'avant, on a 4-1, 3, on a le 4, on a le 5, 6-4, on prend l'autre favori, le, favori, le, le 3, 6-4, 3, le, le 2, c'est la note du, du, du favori, le 2, comment on peut s'appuyer la 14h, combien il fallait qu'on fasse, 14h50, à 6 4 5 des des pays pays pays non bah non il est fort le 5 il est trop fort on prendre un numéro vers la fin quand même alors, mais, un, un 6 4 9 non c'est marrant euh, c'est 1600 m ouais, j'ai envie de prendre quand même euh a 6 4 2 à 6 4, 4 3 à 6 4 2 à 6 4 2 à 6 4 3 alors 6 4 3 je préfère peut-être un trio 2 sur 4 couplet placé couplet gagnant peut-être à 6 4 3 à 6 4 3 à 6 4 j'aime bien mais après je sais pas le calcul de quintet, Rachid, mais attends, j'arrive. Je vais aller me chercher un café, on vous fait le quintet après. Faut que j'attende le cinquième de l'arrivée à Cagnes. Ah, merde, je me craque les doigts, ça fait mal. C'est quoi les réglages qu'il y a en haut là Ah. En attendant le départ de la septième et avant-dernière course ici sur les ponts de Caneturmer, on entend un petit peu le, les, les courses derrière. Les débuts de, de cette police sont, sont différés. Et les autres vont euh, commencer à rentrer dans, dans le stade de départ avec donc, le numéro 6, la combattante. qui est culant, non à des accesses, c'est le début de sa carrière. Je suis un petit homme. Attends, je fais le 4Q du Quintet, Rachid. Mon conseil pour aujourd'hui, ça serait de un petit peu des suites de numéros. Tu vois, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, jouer en 2 sur 4. Soit il y a du 6, 9, soit il y a du 5, 5 ou 1, ou soit du 6, 9 à placer ici ou là pour faire des calculs. Après, jouer comme vous aimez. Hein. Jouer comme vous aimez les gars beaucoup de deux as aujourd'hui 2 as 4 2 as 4 5 6 as 2 3 2 as 4 5 6 as 2 3 6 as 2 3 5 2 as 4 5 6 9 8 qui s'invite à... comme ça ici et là une dizaine qui s'invite ici et là. Ce n'est pas pour le quintet, hein, c'est pour euh, la globalité des courses chez PMU. Il y 10, 11, 12 qui s'invitent ici et là aujourd'hui. Le 10, il est souvent avec l'AS2 ou as 3 ou 3, 2. Le 11, il est souvent avec l'AS aussi, comme le 10. 11-3, As2, euh, 11-3, As2-10, 11-3, As2-10. C'est beaucoup les, les trucs qu'on retrouve, mais faut y croire. Hein. Après, tu vois, il y a 50 000 calculs que tu peux faire. donc euh. Salut Mohamed. Il ah, y a des super fans, les gars. Vous êtes super fans, les gars. Merci. Merci, Merci aux super fans. Mohamed et pour le moment troisième avec dans son siège numéro 3 le tout cool, force cool l'immorite beautiful man, kazak verte de son côté corde et galope à son extérieur, sa compagne d'entraînement est favorite de la course le numéro 6 la combattante qui est pour le moment à l'arrière-garde du peloton avec l'immorite butini qui est également à l'arrière-garde butini qui est en avant-dernière position d'un peloton dans le numéro 7 s'accès à ouamane, la marche l'autonomie de la cantine abordé en tête par le numéro 4, Zélande, avec Akria qui est deuxième. Quelle blague, le numéro 10 est en troisième position côté corde. Berina venant à son extérieur, encore plus à l'extérieur, le numéro 5, Diozamada, qui galope donc en troisième épaisseur, On prend un dos numéro 6, la combattante, avec Two Cool School, la deuxième favorite de l'époque, qui patiente également à l'arrière-garde, avec une 9, Butini, qui est en avant dernière position et toujours le numéro 7, Saksayoui, qui fait la marche, il arrive avec Zélande. Côté corde qui euh, tente de repartir. Akria qui euh, vient maintenant à son extérieur. Tokou Forskou qui cherche l'ouverture. Bérina étant juste devant elle et puis tout à l'extérieur. Moi aussi, c'est la combattante qui est lancée maintenant par Christophe Soumillon. Avec la combattante qui euh, lutte pour l'histoire. Bérina qui se défend bien. Tokou qui est en rentrée avec Akria également qui se défend très bien. La combattante numéro 6 qui est toujours la meilleure. Akria qui euh, termine bien à l'intérieur avec la combattante qui va s'imposer. Bérina, sans doute, troisième à la lutte. Devant de la Akria, troisième. Putain de 2, j'ai choisi le 3, putain de 2. 6 As 2, ça faisait trio. Pourquoi je prends le 3, là 6 As 3, 4, 6 As 2, 4, c'était mieux Ah bah il y a le 3, mais on est payé 3 fois, mais c'est dommage. 6 As 2, 3, putain, entre le 4 et le 2, putain de merde. On est payé trois fois, mais il n'y a pas de bénéfice, il n'y a rien. Ça paye pas, il fallait peut-être jouer le favori. quoi. Le favori à 2,3, peut-être qu'il paye quelque chose. Mais... faut jouer sec, là, faut jouer sec. faut jouer sec, ça veut dire qu'il faut ne euh... faut rien mettre en plus. Merci, mon ami. Ah ouais, on va mettre un petit truc pour dire qu'on a gagné. Tu as pris un quintet, euh, Spot, Nini 3, 15, 13, As 14. 3, 15, 13, As 14. Salut Mohamed. Il n'y a pas un truc rigolo là Je ne sais pas quoi. Euh, on a trois fois le 2 sur quatre, mais on n'est pas payé cher. Hein. Champion de Normalement, il y a Facebook qui m'a contacté pour que je puisse mettre des publicités sur le truc, mais euh, je pas répondu. Il faut que je réponde à leur message à Facebook. Là. Je mets des publicités quand je vais faire des posts. Ça me un peu de levée. Normalement. Nous sommes de retour dans le grand direct. Il est temps de nous intéresser à la grosse tour du jour. C'est le tient des plus, le prix d'Orthèse. On va faire le patron. C'est marrant ça, non Les trucs, les conneries. Le Allez le quintet les gars J'espère que ça va mieux se passer que jusqu'à présent. Je vous propose un quintet en fait 25% de 7 chevaux pour ce quintet qui est très ouvert. Je hein. pense qu'on peut avoir des surprises. pas du tout mon ticket, mais c'est pas grave. Je vais vous faire euh, comme ça. Allez le quintet les gars Micro le, de... le numéro 13 Inmarosa en deuxième position. Le numéro 11, Calypso Dipo derrière avec ensuite euh, un standard Iron Melois et puis pour les cotes le numéro 4 euh, Coxis MP et le numéro 7 Sympictus Madiba ça va ressembler à ça. J'ai vu la mousse de Pierre-Emmanuel Gueux, Il n'avait pas l'air tout à fait d'accord avec votre jeu. Pierre-Emmanuel c'était bien, c'est pas bien ce J'étais un, un peu surpris par les numéros euh, et par les Kazakhs parce qu'effectivement c'était pas le, ah. le nom de, de Mickaël, c'est pour ça que j'étais un petit peu... Euh, un peu dans, dans le doute. Moi, avant, je, je viens de voir l'instant mon pronom, je pense que c'est le bon. Oui, c'est ça. Le 3, Crésus-Dipojo uh, en première position. Le uh, 13, Ilmarosa en deuxième position. Le cinquième de la course d'avant, le 4e c'est qui euh, Le 3, il y avait quoi, le 5 le cinquième de la course d'avant C'était quoi, Cagnes Le 4, c'est 7 Le 4, non, non. Je ne sais plus. Les R1, c 4. prendre une cote à 14 euros. Ou le favori ou le 14, euh, ou le favori. Il a une cote à 14 euros, là, comme quoi, là, comme l'As, il peut descendre à 14, le 8, il peut descendre à 14. L'As ou le 8, ou le 14, ou le favori. J'aimerais bien trouver le cinquième de 15 sur mer qui vient de se faire. Et hier, on est tombé quoi hier au quintet 5 As, je ne sais plus quoi, il faut peut-être en reprendre 2 ou 3 d'hier. Hein. Même si de 5, on se fait en forme de 14, 4 plus 1. Hier, on prend quoi au quintet 5 As, 7, 12, 13. 5 As, 7, 12, 13 hier. 5 à 7, 12, 13 hier. Alors, euh, comment on fait ça euh, Le 5e de la course d'avance, c'est quoi Le 8. L'heure de course. L'heure de course, on est à 15h15 de départ. Et il y a 15 partants pour le quater. C'est peu beaucoup de 15 hein. Alors, Dini, pas mon quartier spot, Asane 13, 9, 11. Dini, 3, 15, 13, As-14. J'ai plus spot quartier me donne. 3, 15, 13, As-14. Donc, faut il faut qu'on qu fasse 15h15. 15. Hier, hein. Hier, on a 5, les gars. On a, on a de la charrette, mais bon. Une totalement le 5 d'hier, on peut Et se le prendre, prendre en 14. Maniable, ils vont certainement... A5, on peut se le prendre en 15. Et ou en A5. Si plus tactique, que Hier. Quand, euh, a a euh, en le plus 7 d'hier, on peut euh, se le prendre en 7. En... Bah le 7, on peut se le prendre de en 7. De 7 de ou de je ne sais pas. Si on a A5, si, de de si de on a 14, je sais pas. Le 12, on peut se le prendre en 12. Ou en A2. Ou en euh, okay. là, bien. Vrai, 10 plus 2. Le 12, on peut se le prendre d'hier en As, en 2, le... en 10 plus 2, ou alors en 3 ou en 1. On a le favori, on a le 3 là. Le favori elle a l'air pas mal. Euh, le... On a quoi hier Le 13. Le 13, commence le point d'hier Le 13 Le quintet d'hier, le 13 le on se prend 4, soit en 2 aussi, le 4 ou 2, soit en 13, soit en 10 plus 3 ou en As 3. On a le 3, hein. surprenant aujourd'hui, on le retrouve dans nos calculs. On a 15h15, il faut qu'on égale aussi 8 de la course d'avant. Donc on a 3, 5. Euh, ouais, mais non, attends, 15h15, 15h15, lors de départ, 15h15. Si on prend le 8, le cinquième de la course d'avant, si on prend le favori, le 3, ça fait 8 moins 3, 5. On a de 14 ou 15, pour faire nos calculs, on a 14 ou 15. Il y a des cotes quand même assez grosses. Ou sinon, As-14 as ou 15, alors Le 5, il est beau, hein. il est cher payé le 5. On va regarder qui c'est, tiens. Je vais regarder les chevaux, les... -ce que... les chevaux que je raconte là. Je vais regarder qui c'est. Le 5, c'est Invictus des Cajols. Eh ouais, c'est quelque chose. Hein. Le 15, c'est qui ça Il dit la vie. Franck Ivar, bah ouais. Hein. Le 14, Instant 14, 15, 14, 15, 3, 14, 15, 3, 3 As, 14, 15, 3 As, non On a R1, C4, hein. R1, C4, hein, les gars Ah, ben non, c'est 7, la course d'avant, c'est 7. Le cinquième, c'est 7 de la course d'avant. Comment on fait 7, les gars 15, 13. Ça, euh, 15, 13, 15, 13, euh, 3 moins 1, 2, 15 et 2, 17, 15, 13, 15, 13, 3. Bien fait, ça, des de, de oh là là, ça va être chiant, ces calculs, il y a beaucoup on de partants, ça va être chiant. La code du plus petit est à 2,7. Putain, il faut, faut qu'on retrouve 2 et 7 de la course d'avant aussi. Est-ce qu'on prend bizarrement 2 et 7 ou on prend... Ben, le, le, le 2, il est cher quand même. Le 7, ça vaut quoi et, Putain, il est cher aussi avec la dans ça m'emmerde parce que ça va prendre des gamelles là. Marosa. Ça va se prendre des gamelles. Vincennes, putain Vincennes. Vincennes, il, il faut toujours faire attention au 10, 11, 12 à Vincennes. On va regarder. Ikaku Desinti, le, le 10. R1 C4, pourquoi pas Le 11 aussi, pourquoi pas et le 12, pourquoi les, les pas, pas. Bah, On prend dans la merde. Jour, -dire Bazir, qui de et hier, on a 12-13. Est-ce qu'on reprend 12-13 d'hier On a de victoire à la clé. On regarde le style de sa dernière victoire. Il était ferré ce jour-là. Il avait gagné le 27 janvier. 12-13-14. Et donc le 6 février, ferré avec Gabi Chélormini à son suite. Ça a été vraiment une formalité de relâche absolue. On passe au départ pour finir. Il gagne au libre. On va plaquer des antérieurs aujourd'hui. reste va faire les postérieurs. 12, 13, 14, 15. Une superbe tentative. Le jour de, de ses premiers pas parisiens, il avait effectué la descente sur le pied de 1, 3 hein, sur un 2700 mètres pour prendre la un tête. A il faut qu'on retrouve deux, et 7 et 2 là. Il a fait des descendants. Il avait fourni une superbe accélération pour finir. On a pu construire un peu plus facilement en amiguë. Il n'avait pas eu besoin de forcer pour... pour venir prendre la tête et ensuite, avec les pieds arménés, il avait contrôlé la profondeur. Qui est en train, en train de récupérer après sa fantastique victoire dans le pied du comptabiliste de l'EC? De On n'a pas battu le record, mais pas très loin du record. Hein. 10-4 hein, pour, pour. Ah putain de merde, merde, comment je fais là? On a battu vraiment bêtement Raymond de Well aujourd'hui. Après la cour d'ailleurs, Eric Raffin euh, disait euh, au micro euh, de Frédéric, évidemment, euh, est peut-être actuellement le, le meilleur pont pour passer au monté avec sa victoire d'aujourd'hui. le favori du de le temps pour regarder une course de référence c'est concernant le collier. Le collier qui nous disons tout à l'heure réalisé de bonnes performances lors de ces incursions. Vient, la base 13 6 nini 13 6. 6 Bonjour mon ami comment vas-tu ça va ça va ah, c'est un peu chiant aujourd'hui j'ai des avait difficultés avait mais bon 13 9 57 13 9 11, Zane, 13, 9, 11. Tenir, Attends j'ai vos la la commentaires Ni 13 6 Abdoulaye, ça va impeccable. 13 9 au course, bon, comment on fait là Il faut faire 15h15 le nombre de l'heure belles... de départ 15h15 de, de aujourd'hui il a suffisamment marre justement pour franchir ce nouveau palier Après, il a gagné quand même vraiment dans un super style les deux dernières fois. Là, il a Donc, Vous n'avez pas souhaité le déférer comme, comme l'avant-dernier vous, Vous avez préféré attendre encore un petit peu c'est non... oui. vrai, il regarde beaucoup les chronos jean Michel Bazir et c'est vrai que le sien a gagné en 2014 hein, et à la mode, facilement, c'est vrai. Mais euh, un Suède comme Ayron Melois, euh, ça peut être un marché 12 et demi, 12 8 euh, sans sa faute en dernier lieu. Il a dû voir ça dans Michel Bazir et ça m'interroge un peu forcément. Que... 3, 13, 3 13, 15, à 14. 3, 13, 15, As-14, 3, 13, 15, As-14 lui aussi s'il font aussi bien de passer sous la barre des 13. 13 14 15 euh, 3 as. 13 14 15 3 as. que dit Jean-Michel Basir se un petit peu de tout en disant pas aujourd'hui. Jean-Michel il devrait être euh, bien devant je crois non Je vous mets celui-là, euh, peut-être un trio. R1C4, on va mettre le 14. On va mettre le 14. Non, on va mettre le 13. On met 13, on met 3. On met le 15. On met le 14 et on met l'As. 13, 3, 15, 14, As. Tu vois les arrivées de Quintet comme ça 13, 3, 15, 14, As. Peut-être peut un trio, peut-être un euh, 2 sur 4. Je ne sais pas, ça, ça va être compliqué. 13, 3, 15, 14, As. Tu vois ce que je veux dire 13, 6, Nini, Abdoulaye. Vous ne postez rien, les gars, vous n'êtes pas là Avec euh, avec et qui a gagné quatre courses sur d'agent et des les grands, grands. Fortes, hein, ce, ce, euh... 15, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 3, 15, 14, 3, 15, 14, 3, 10, 15, 14, 3, 15, 14, 3, 15, 14, 3, 15, 14, 3, 8, 15, 14, 3, 8. hier on avait quoi 15 14 13 sur 2100 que... 15 14 le vou 15 14 13 13., ah, oui, non, 13 15 14 13 3 15 14 13 3 15 14 13 3 15 14 15 15 14 13 3 7 15 14 15 14 13 15 14 13, 3, 7, 15, 14, 15, 14, 13, 3, 15, 14, 13, 3, 12. Ah, le 8, 15, 14, 3, 8. Après, il faut faire 15 plusieurs fois le nombre de partants. On a 15 on a 14, 5, 5 fois 3, 15 on a 4 ou 2, 2, 2 fois 8, 16 15, 14, 13, 3, 8 sinon l'autre possibilité, 15, 14, 13, 3, 8 le 15 ou le 13 devant 15, 3 ou 15, 14, 13, 3 avec le 8, moi, ouais, là On n'a pas de 5 les gars. Je ne sais pas pourquoi, il nous manque le 5 on, on, on va d'un côté, de l'autre, on n'y est plus, là. Ouais, je avec et les... Non, je ne mets pas de 6. Euh, bah, il ne va pas vous dans mes calculs. Il dame, euh, le à hein, à Brivar, mais bon. Des ennemis, hein. Je sais qu'il y, y a des gamelles à euh, Vincennes voilà, aussi. J'aime bien prendre les, numéros, euh, les gros numéros à Vincennes. Là, on a un temps de merde, un peu de pluie, tout ça, un terrain un peu bouleux. Là. Le, le 6, je me prends en forme de 15, enfin, 5 et 1 6. Alors, on peut avoir le 11, sinon 15, 14, 13, euh, 11, euh, 11, 3. 15, 14, 13, 11, 3. On a peut-être ça. 15, 14, 13, 11, 3, peut-être. 15, 14, 13. Euh... Et du côté des Français, on a un poulain qui a l'attention, c'est Ikem. Ikem. qui s'est montré petit à plusieurs reprises, c'est un poulain assez tendu. et grévé par exemple Il donner son avis à, à Frédéric. Écoute. Ikem, faut il faut qu'il soit calme. Voilà. S'il si est calme, il va faire la est calme. D'accord Merci. Ah, c'est le problème de ce cheval c'est un très tendu qui a tendance à un peu... 15, 14, 13, 3, 4 possible aussi 15, 14, 13, 3, 4 possible aussi on est R1 C4 pourquoi pas 15, 14, 13, 3, 4 13, 14, 15, 3, As 15, 14, 13, 3, 12 15, 14, 13, 3, 11 15, 14, 13, 3, 8 on ne sait pas mon ami on va regarder à 2, 4, 3, 7, mon ami, Nordine. Tempête chez toi en fait, Il y a un peu de soleil de ici, France, mais Italie, la hein, tempête, c'était il y a quelques, quelques jours. calide euh, euh, 3, 6, 8, 10, 12, 14, As. Euh, ah, c'est Quintet à Vincennes, 15, 14, 13. Voilà, Et des temps de merdique comme ça. Arrivée, il y a un un prendre un vers un de la de fin, fin non on va, on va au moins trouver 3 ou 4 numéros vers la fin, là. Avec le favori. Allez, les concurrents sont désormais sous les ordres du starter. J'aimerais bien euh, ne pas euh, dire de conneries, connerie, mais sur bon. La de Allez, c'est parti. Ah, oui, est long. On va écouter. C'est une longue distance, hein. Ah ouais. Pendant en compte, conneries, là. Bien détendu, bien calme. Si on a AS3-4, AS3-4-13. AS3-4-13-15, AS3-4-13-12, avec tout à l'extérieur une mécuse des cageurs, fait partie des mieux placés avec Coco Chanel C'est une longue distance, non Les placements sont chers avec le côté corde également, Coxy CP qui est bien parti c'est maintenant Coco Chanel qui prend l'avantage. Mais le numéro 3, Crésus Dico Gio, est parti fort. Et déjà en deuxième position, Jean-Michel Bazir, généralement, patient en début de parcours, il ne va pas trop vite sur ce genre de tracé et finalement il est parti. Ouais, mais l'allure ne va pas vite. Hein. Ça ne va pas vite l'allure. Jean-Michel Bazir, il est en vacances. Il est peut-être deuxième ou troisième, mais il ne tire pas sur le cheval. Le 15 est par terre, dommage. Putain de merde. C'est une longue distance de merde. C'est vrai qu'on s'observe beaucoup hein, pour passer devant les tribunes. Invictus des Cajols, Coco Chanel est fait, Le numéro 1 qui est en deuxième position, à Amsterdam, qui offre un dos parfait pour l'instant à Crésus Dipodjo, Lui-même précédent, Invictus Madiba. Côté Cordiquem, qui est en 5-6e position. Précédente Imagine Darling. Avec également un tout petit peu plus loin, Coxis MP à l'arrière du peloton. a capou des Cinti. Le numéro 10 est terminé pour Idi Lavia, qui s'est montré fautif dans le premier virage. Ouais, une grosse accélération l'un hein, des pensionnaires d'Eric qui a pris la tête pour se diriger vers la descente avec euh, donc seul en tête qui a pris quelques d'avance euh, 10 pour. L'accélération devant les tribunes, il a maintenant une grande avance. En deuxième position, Invictus Nécajol qui ne cherche pas à le rejoindre. La troisième place est le long d'accord pour le numéro 1. Coco Chanel est fait avec tout près également Jean-Michel Bazir qui se retrouve désormais vent Avec Cresus Dipotio, favori numéro 3 qui ramène dans son dos au Rouge. Casac Rouge, c'est Invictus Madiba avec dans son sillage également bien placé derrière les premiers colliers. Le numéro 6 qui attend avec des ressources. Jean-Michel décide d'accélérer avec le numéro Cresus d'Ipojo, a priori Gabi Gélormini ne devrait pas le contrer, hein, vu sa position. Cresus d'Ipojo va peut-être prendre l'avantage, euh, pas encore. Côté corne, ensuite en troisième position, il y a une Victus des Précédent, Coco Chan, l'effet, Victus Madiba euh, qui est en 6e, 7e position, à hauteur 10e. Euh, voilà Cresus d'Ipojo après son effort qui prend la tête au début de la voilà, La descente 12-7 hein, pour la descente de Cresus comme Comment passe à Stoddam qui a donc été repris Alors, est-ce qu'il va y... Mouvement à l'extérieur, va certainement reprendre dans la montée avec Jean-Michel Bazir qui a quand même fait un effort un instant pour venir en tête. 15-6 pour le chrono, 1500 mètres. Avec un wagon de la troisième épaisseur qui se forme, un tour. on vient avec le numéro 2, Caillot Titus Bond, qui est en train de ramener dans son sillage des chevaux qui sont en train de venir assez progressivement. On voit qu'elle est à l'accord, toujours un stand-up en deuxième position. C'est une qui a sauté dans le sillage de Caillot Titus Bond. Merci les limites. est en train de venir dans le wagon de la épaisseur. Jean-Michel ne cesse de se retourner pour voir ses adversaires qui a au titus vend et a détecté un très joli rapproché qui l'amène désormais. Pratiquement à hauteur des premiers. Derrière uh, Cresus d'Ipojo, il y a toujours en haute place euh, le numéro 14, Instandam, euh, sur une troisième ligne, Invicus et Cajun. Le peloton est extrêmement groupé et on s'écarte avec le numéro 2, Titus Bond. C'était très compliqué. Cresus d'Ipojo qui contrôle toujours avec le numéro 1, Coco Chanel, avec également ses formes bien Le numéro 13, Inmarosa, bientôt uh, 400 mètres à parcourir. Uh, Cresus d'Ipojo va réaccélérer. Il va falloir travailler maintenant pour le choix de Jean-Bichet Bazir, attaqué par Leo Abrivar, qui est venu deuxième avec Inmarosa. Mais on voit que Cresus d'Ipojo est en train de se un stand-up est en troisième position, Iroc Benoît vient et passe maintenant quatrième devant Ikean qui se rapproche à l'extérieur en les droites avec toujours Cresus Di qui est en tête. En deuxième position, Edmarosa qui lutte avec un stand-up alors que Iroc Benoît lutte ensuite à l'extérieur des Togano avec Ikean face finale avec Cresus Di qui est toujours en tête qui repart. Cresus Di Jean-Michel Bazir détaché avec en deuxième position un stand-up qui lutte avec le numéro 13, Dina c'est s'est fait pour Cresus Di Poggio, Cresus Di Poggio s'impose. Deuxième place à voir. Ah il y avait de la place derrière. Il y avait de la place derrière pour mettre le reste mais j'ai pas pas le reste j'ai le trio quand même Jean-Michel il fait bien quand même et Jean-Michel Bazir il a, il a accepté le défi dommage le 12 euh, 12 11 bon c'est dommage 12 11 euh, peut-être le 7 qui passe c'est quoi qui passe le 7 le 8 le 11 c'est quoi ah j'aurais continué avec le 12 putain 4 14 3 14 13 12 putain de merde j'en ai parlé puis J'étais plus appuyé sur le Mais 15, il moi. Entre, euh, il me portait la poisse 15 à, à rechercher. J'étais ouais, attentif oui. dessus. Il me portait la poisse le 15. La photo du 7, 8 et 11, putain de merde. Je crois que c'est 3, 14, 13, 3, 14, 13, 3, 13, 14, 12, 8, hein, non Fais chier, putain de merde. C'est baladé, J'étais parti sur le 15 moi. Le 15 et 4, ils nous ont mis à l'envers. c'est une grosse accélération pour finir. On est pas mal, on a un trio quand même. C'est pas payé, mais bon. Bravo les gars, bravo Pour replacer une accélération dans la phase finale. Michel qu'il qui a là. Un qui pourrait lui apporter le satisfaction Bravo les gars! Ouais, je vais quitter les gars! Ouais, bonus 3! Ça paye pas, il n'y a rien! Ah, le 6, il n'y était pas, il, on ne l'a pas vu! C'était là, c'était limite, le 6 était devant, mais. Non, il était qui le 6 Rafin, je ne sais pas qui, là. Va, non? Nivard, non? Rafin, non? Abrivar, Abrivar. Non, pas forcément. C'est le Alexandre Abrivar, ça, c'est le, le fils. C'est le fils à Mathieu Abrivar, non 3, 13, 14, 12, 8. Ah hein, putain de merde, j'avais pas le. 3, 13, 14, 8, 15. Ah hein, putain de 15 de merde. T'as vu ce qu'on reprend d'hier Le quintet d'hier. Bon, ça va marquer à l'endroit Le quintet d'hier. 12-13. Il faut reprendre au moins, reprends au moins un ou deux numéros du quintet d'hier pour, pour faire tes calculs. Tu bon, les... veux y aller, je vous dis bisous. Un plus. En plus, ses amis. Bonne soirée, bon dimanche. On commence une semaine, une semaine bientôt. Là. Bisous, les amis. Pour 10 On On une Vuelta, 10 battus. Regarde dans quelques instants les jeux de notre expert, Michael, qui fait confiance à l'Indomptable et qui retrouve un petit peu de marge en 33 de valeur. Il va nous expliquer ses jeux dans quelques instants. Il a un petit souci de micro. Juste. Voilà, j'ai fait un ciseurs. Petit... Il est arrivé. <rire> par nous de euh, Oui, effectivement. Désolé pour ce petit contre <rire> Tout va bien se passer. Le numéro 1, l'Indomptable, qui vient de super bien courir. La piste est encore plus assouplie depuis la dernière fois. Et c'est vraiment un gros plus pour cette pensionnaire de Christophe Escudère. Elle porte du poids, mais elle en a l'habitude. Sa valeur a quand même été revue à la baisse en 33 de valeur. Je pense qu'elle a une toute. J'ai l'impression que tous les ingrédients sont réunis pour, pour une très bonne course de l'indomptable pour numéro 14 dans la salle, ne m'inquiète pas, puisque sur le gazon on progresse plutôt en pleine piste. Bisous, à demain les amis Bisous, bisous Ça coûte 9 euros avec 6,50, mais je pense qu'il peut y avoir des cotes, parce que euh, tous les chevaux ont des petits trucs en fose, même les favoris, donc euh, il ne y avoir, pourquoi pas une cote Allez, peut-être qu'on se rattrape sur la dernière, c'est bien noté Merci beaucoup pour ces tickets.